Donc, Jean-François Mercure, je suis enseignant de formation, enseignant au en primaire de formation. Euh, J'ai aussi complété une maîtrise en sciences d'éducation, où je me suis interrogé à la place d'une compétence éthique dans la formation initiale des enseignants. Puis, euh, maintenant conseiller pédagogique au récit depuis quelques semaines, je suis un bébé conseiller pédagogique. Euh, je suis très content d'être ici parmi vous aujourd'hui. Je vais laisser mon collègue Benoît se présenter. Merci, merci Jean-François. Benoît Petit, je suis donc conseiller pédagogique depuis un petit peu plus longtemps que Jean-François. Je fais ce travail-là depuis l'an 2000, donc ça fait un peu plus de 22 ans que je suis conseiller pédagogique. Je travaille au sein du récit depuis 2004, donc 18 ans aussi, donc assez long, ça fait assez longtemps. C'est pour ça aussi que je vais, dans un premier temps, vous parler un peu de ce que fait le récit, euh, qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Mais euh, je suis enseignante de formation, j'ai enseigné avant ça aussi. Donc, euh, ça fait un petit bout de temps que je suis dans l'éducation, dans une dizaine d'années, j'ai pu en, enseigner. Donc, euh, aujourd'hui, on veut vous parler de ce que fait le récit. Mais avant de vous parler de ce que fait le récit, on veut vous parler du récit. Parce que peut-être que... Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent le récit? Levez la main. Il y a des gens qui connaissent un peu le récit. Alors, vous pouvez donc me dire, l'acronyme veut dire quoi Okay. D'habitude, je l'écris dans ma diapo, c'est plus facile, mais là, c'est pas écrit. À la suivante, c'est écrit. Hein, et voilà. Donc, vous l'avez ici. Alors, c'est ce que ça fait. Donc, le réseau, c'est un réseau de personnes. Hein. Euh, y a, y a, on est un, un réseau de conseillères, conseillers pédagogiques, mais ou de personnes. on dit personnes ressources parce qu'il y en a qui ont des statuts différents euh, au sein d'une organisation, au, au sein du réseau, en fait. C'est pas une organisation, mais bien un réseau qui est financé par le ministère de l'Éducation. Euh, en fait, on est plus de 300 personnes au Québec qui travaillons à ce mandat-là. Le mandat, c'est d'accompagner les enseignantes et enseignants dans l'intégration du numérique. En fait, tout le personnel scolaire de, du Québec, dans l'intégration du numérique en milieu scolaire. Et puis, euh, dans il euh, y a euh, 71 services locaux, qu'on appelle, qui sont dans les centres de services scolaires ou les commissions scolaires, qui sont des gens qui aident les, les, les, les enseignants directement sur le terrain, euh, du primaire, du pré-scolaire à, au, à, au secondaire. On a aussi des services euh, qu'on appelle des services régionaux, qui s'adressent à la clientèle, la formation générale des adultes et la formation professionnelle, qui vont accompagner aussi les enseignants dans ce même mandat. Et on a une quinzaine de services qu'on appelle des services nationaux. On est au Québec, la nation du Québec, donc c'est pour ça qu'on dit nationaux, même si c'est pas à l'échelle du Canada, c'est vraiment à l'échelle du Québec. Et puis, euh, euh, ces services qu'on dit nationaux sont en fait des sp services spécialisés. Ils sont spécialisés soit dans les domaines d'apprentissage qu'on trouve dans le programme de formation, les cinq domaines, on parle des langues, l'univers social, euh, les arts, euh, les, les, les, le domaine du développement de la personne, évidemment. Et euh, à, euh, ces services-là sont habituellement hébergés par un centre de services scolaire ou une commission scolaire qui offre un service pour tout le Québec, Bon, à Saint-Hyacinthe où Jean-François et moi travaillons officiellement, même si Jean-François est à Québec physiquement. Moi, je travaille à Saint-Hyacinthe. C'est le centre de service scolaire qui offre ce service dans le domaine du développement de la personne. Au Québec, le développement de la personne, ça couvre deux disciplines qui vont très bien ensemble, éducation physique à la santé et éthique et culture religieuse. Un esprit sain dans un corps sain. Ça va bien ensemble. Alors, euh, concrètement, le programme est en changement. Le programme d'éthique et culture va devenir bientôt un programme de culture et citoyenneté québécoise. Et euh, à Saint-Hyacinthe, on a ce service-là. On a aussi un, un autre service national qui est celui de l'accompagnement des gestionnaires scolaires dans l'intégration du numérique, donc dans la transformation numérique, du système éducatif. Moi, je travaille principalement dans ce mandat-là, mais pendant plusieurs années, j'ai travaillé pour le domaine du développement de la personne, donc je connais bien les enjeux aussi du développement de la personne. Et puis, euh, au Québec, euh, dans les assises de la transformation numérique, mais aussi dans l'éducation média, on est chanceux, on a beaucoup de documents qui viennent appuyer la, la, la place du numérique dans le milieu scolaire, et vous avez ici quelques-uns de ces éléments de référence on a le Conseil supérieur de l'éducation qui a publié sur ça, mais plusieurs documents ministériels qui viennent à donner appui à, la, à ce qu'on appelle maintenant la transformation numérique, qui est même inter, inter, euh, euh, interministérielle, donc c'est à l'échelle du gouvernement au complet. Et puis, euh, on a au Québec… Un référentiel qu'on appelle le, le cadre de référence de la compétence numérique. C'est pas unique, il y en a ailleurs. Vous en avez peut-être en France, en Belgique ou ailleurs des référentiels de compétence numérique. Ce qui est particulier au Québec, c'est qu'il comporte 12 dimensions. On parle d'une compétence, de la compétence numérique, et non pas des compétences liées au numérique, mais il y a 12 dimensions. Et c'est surtout la façon dont il est structuré. Vous voyez bien, il y a 10 dimensions qui sont autour, mais au cœur, il y en a deux. Mais celle qui est la plus au centre, c'est agir en citoyen éthique. À l'ère du numérique. Et ça, c'est unique, on ne retrouve pas ça ailleurs dans d'autres référentiels, que le cœur d'un référentiel de compétences numériques soit centré sur la réflexion éthique, sur l'agir citoyen éthique. Donc, ce qu'on vise à travers ça, c'est ce qu'un peu Jean-François va vous présenter tout à l'heure, l'approche québécoise. C'est quoi cette approche québécoise de développer des citoyens à l'ère du numérique? Ça veut dire quoi pour nous? Et pour amorcer ça, en fait, euh, moi, j'ai eu la, la, la, le privilège en 2018 d'être mandaté par le ministère de l'Éducation pour dresser un portrait à l'échelle du Québec dans les centres de services scolaires, les commissions scolaires à l'époque, euh, parce qu'au Québec, on a changé, on, on a maintenant des centres de services scolaires et des commissions scolaires. Avant, nous n'avions que des commissions scolaires. Et euh, on m'a demandé de dresser un portrait de où en était l'éducation. À, à la citoyenneté à l'art du numérique. Et j'ai dressé un rapport. La présentation que vous avez là, là si vous ne l'avez pas notée, je reviens au début. Là. Euh, je vous affiche la première diapo. Vous avez ici, en, en, là, juste au-dessus de ma tête, l'adresse. Si vous voulez noter quelque chose, notez cette adresse-là. Ça va vous donner accès à notre présentation. Et donc, il y a plein de liens cliquables. Tout ce qu'on vous partage là, ça va être accessible. Donc, monurl.ca. Donc, monurl.ca, barre oblique, récit, EMI, difficile à retenir. Et ici, RECIT, EMI pour la journée d'aujourd'hui. Donc, c'est à retenir, notez ça. Vous pouvez revenir à... Oui, vous pouvez scanner, prendre une photo. Très beau réflexe. Merveilleux. Belle éducation média ici. Donc, si je poursuis, je termine en fait. En vous parlant, je vous parlais du rapport euh, que, que j'ai produit, dans lequel on a fait des recommandations. J'ai fait des recommandations qui ont été, d'ailleurs, qui ont amené, entre autres, à ajouter dans, au service national, dans le domaine du développement de la personne, un autre mandat qui était celui de développer, euh, de, de, de favoriser le développement d'une citoyenneté à l'ère du numérique. C'est ce dont Jean-François va vous parler. Qu'est-ce qu'on réussit, on fait pour travailler cette citoyenneté à l'heure du mec, vous allez voir que ça s'inscrit directement en lien avec ce qui a été présenté tout au, depuis le début de la journée. Merci, Benoît. Je suis très content de présenter ici devant vous, mais aussi de présenter avec Benoît, euh, puis de vous parler un peu d'éducation aux médias et de, média, de l'information. Euh, si on prend un petit pas de recul, qu'est-ce que le récit, qu'est-ce qu'il fait, euh, quels sont les encadrements, Benoît les a bien présentés, hein? toutes les, les poignées qu'on a pour traiter d'éducation aux médias ici au Québec. Plus spécifiquement, euh, il, y a une, il y a une approche qui a été développée, euh, qui est particulière. Puis, Benoît l'a bien mentionné tout à l'heure, au centre de la fameuse compétence numérique québécoise se trouve l'agir euh, agir en citoyen éthique à l'ère du numérique. Ce qui est particulier avec cette approche-là, et, et surtout très intéressant, euh, c'est qu'on considère qu'on est... Euh, irrémédiablement dans une ère numérique présentement et que la citoyenneté, elle se déploie euh, à, travers cette, euh, à travers toutes ces dimensions. Euh, c'est l'approche qu'on qu qu privilégie. Nous, la façon dont on aime voir euh, la, la posture qu'on aime avoir, c'est une posture qui est non moralisante, c'est-à-dire que euh, on, on, plutôt que de donner des recettes, euh, on préfère amener les gens à se questionner, euh, à réfléchir euh, pour avoir des actions qui vont leur donner un une plus grande emprise sur, euh, sur la suite des choses. Euh, on, ça revient aussi à cette approche qui, que nous, on a parlé d'autonomisation. Comment on arrive à être davantage autonome à travers tous ces enjeux qui surviennent euh, à l'ère du numérique? Puis, euh, comment on peut augmenter son propre pouvoir d'action sur ces situations pour être plus, être, euh, faire de meilleurs choix? Je le, je le résumerai comme ça. Est-ce que ça va? Oui, excuse-moi. Merci, c'est gentil. Je suis en train de changer parce que je me suis pris des notes sur l'iPad. J'étais en train de changer sur mon iPad ce qui aurait été d'une grande inutilité. Donc, euh, au récit, euh, euh, on, on, on prône cette autonomisation, c'est-à-dire développer son propre pouvoir d'action sur les enjeux qui sont en lien avec le numérique euh, à l'ère du numérique. Euh, CITNUM, on veut vous présenter euh, aussi cette approche-là, mais plus en détail. Quand on va vous, je vais vous présenter tout à l'heure certaines situations d'apprentissage qui ont été développées par des collègues au Récit. Euh, c'est important de garder en tête ces trois euh, gestes cognitifs-là, parce que c'est vraiment ça qui soutient tout le reste. Puis, Benoît, n'hésite pas à m'interrompre si jamais tu veux faire des précisions. C'est très bon. Je te remercie. Non, je, je te remercie, c'est gentil. Je vais, je vais aller à mes notes aussi. Toi. D'abord, le premier geste, hein, être conscient. Euh, D'abord, on est dans. On... La première chose à faire, c'est de prendre un, un temps d'arrêt, être conscient de ce qui se passe lorsque des enjeux en lien avec le numérique peuvent survenir. Prendre un temps d'arrêt, euh, s'offrir le luxe d'un temps d'arrêt. Euh, D'ailleurs, à ce sujet-là, euh, euh, l'école offre vraiment un terreau fertile pour formaliser ce fameux temps d'arrêt-là lorsqu'un enjeu en lien avec le numérique survient. Euh, Ouais, ça. Euh, prenons par exemple, euh, je ne sais pas, euh, on entend beaucoup parler du métavers dernièrement. Euh, C'est des, en, des enjeux qui surviennent. Euh, comment on peut euh, s'arrêter, s'offrir un, un temps d'arrêt pour réfléchir à toutes les implications qui sont en lien avec cette nouvelle dimension qui, qui affecte, qui interagit dans notre vie. Donc, être conscient. Quelles émotions surviennent lorsque des enjeux en lien avec le numérique se produisent euh, Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour euh, comprendre tous ces enjeux-là. Par exemple, je reviens avec l'exemple euh, du métavers. Est-ce que je sais ce que c'est? Euh, avant de porter un jugement sur ça ou euh, essayer d'aller plus loin dans cette réflexion-là, est-ce que j'ai euh, est l'information nécessaire pour pousser un petit peu plus loin ma réflexion? Donc, j'ai l'impression qu'il m'en manque un petit bout. OK. Réfléchir, deuxièmement. Puis, ce sont pas, des, pas une séquence nécessairement hein, qui est en… Qui est en yeah linéaire, c'est ça, séquencé. Toutes ces choses-là sont itératives, peuvent se passer à différents moments. Donc, tout à l'heure, je vous disais être conscient, euh, savoir les, être bien, bien dans le moment, savoir ce qui se passe, réfléchir. Tout à l'heure, Anne en parlait, puis d'autres personnes en ont parlé aussi ce matin. Euh, est-ce qu'on considère les différents points de vue? Euh, est-ce qu'on considère les impacts que peuvent avoir nos choix sur euh, les actions qu'on pourra prendre? Puis, euh, est-ce qu'on fait le tour de la question, en fait? Est-ce qu'on arrive à bien faire le tour de la question? pour considérer les différentes options, considérer les différents angles morts, pour arriver à prendre une décision éventuellement et agir euh, pour, pour le mieux. En conséquence, effectivement. Puis, ben tout ça, c'est bien beau, hein, réfléchir, être conscient, mais éventuellement, il faut, faut se mettre en action. Euh, dans, à la lumière de toute cette belle réflexion-là, quels sont les gestes qui seraient les plus porteurs, que, quelles sont les, les décisions que je pourrais prendre qui me permettraient d'avancer davantage? Euh, euh, toujours en prenant un petit pas de recul, toujours en se permettant une petite pause pour réfléchir, pour euh, faire éventuellement d'autres choix qui sont, euh, qui, sont les, qui sont les meilleurs. L'éducation euh, aux médias d'information, dans tout ça, euh, euh, ça a été abordé aussi ce matin. Euh, tout est interrelié. Euh, L'éducation aux médias, pour nous, fait partie de cette fameuse ère numérique. Donc, euh, au récit, on pense qu'on peut intervenir dans différentes sphères, euh, je vais vous présenter euh, dans quelques instants le site, euh, le site web, sitnum.ca. Euh, C'est un une plateforme web dans laquelle, euh, sur laquelle on a déposé une multitude de situations d'apprentissage qui permettent de traiter de ces enjeux euh, numériques-là euh, de, de façon assez formelle, de façon assez planifiée. Quand je vous disais tout à l'heure s'offrir un temps d'arrêt, euh, je vais prendre un exemple super concret. Euh, un élève dans, dans une classe joue euh, beaucoup, puis là, se questionne sur son temps d'écran ou son temps de jeu, c'est bien d'intervenir avec lui, puis lui dire, euh, ben, tu réfléchis à ça, as tu réfléchis à ça, tant, tant, tant, tant, lui montrer les différentes perspectives, mais on pense que c'est mieux, de, de, de, comme, en, comme intervenant, comme enseignant, de se rendre compte qu'il y a des, certains de ces enjeux-là qui se produisent dans notre classe et d'éventuellement de, planifier des moments de réflexion autour de ça. Euh, c'est ce qu'on a fait avec plusieurs situations d'apprentissage qui se retrouvent sur la plateforme sitnum.ca. Je vous la montre euh, à l'instant. Euh, ce qui est intéressant avec la plateforme, euh, c'est qu'il y a différentes situations d'apprentissage. Sur la droite, là, vous voyez le menu. C'est possible d'aller chercher les situations d'apprentissage en lien avec, euh, bien, faire un petit magasinage, comme au magazine du linge en ligne, euh, selon, selon les tailles, selon les saisons. Alors ici, on peut y aller selon… Euh, selon les cycles, selon les niveaux. Euh, on peut y aller selon certaines thématiques aussi. Puis, euh, ce qui est intéressant aussi, puis je prends le temps de vous le, de vous le dire, vous, vous pourrez aller consulter la plateforme. Euh, il y a aussi le, les services, les différentes formations qui sont données par, par le récit sur les enjeux du numérique. Par exemple, euh, euh, on vient d'ajouter une formation sur les biais cognitifs dans le monde du numérique. Comment on peut arriver mmh. à réfléchir autour de cette question-là une autre formation qui est sur euh, tous les enjeux environnementaux en lien avec le numérique. Donc, de, c, c, c, ces ressources-là se retrouvent aussi sur le site. Ce qu'on voulait vous présenter, surtout ce matin, c'est des... Euh, ce matin, cet après-midi. Merci, oui, Benoît. Merci. C'est bon. Ce qu'on voulait vous présenter... C'est vrai, c'est vrai. Ce qu'on voulait vous présenter, surtout cet après-midi, euh, c'était des exemples. Euh, de situations d'apprentissage qui ont été développées par les conseillers pédagogiques au Récit pour traiter de différents enjeux en lien avec le numérique. Euh, je ne vais pas nécessairement toutes les présenter dans le détail, mais je vais, vous, je vais vous en parler rapidement juste pour que vous puissiez avoir une idée d'un peu de, de l'esprit derrière ces situations d'apprentissage. Euh, on trouvait ça intéressant de vous en présenter. C'en est seulement quelques-unes hein, qui ont été sélectionnées sur la plateforme. Mais on en a choisi une au préscolaire, une au premier cycle, au deuxième cycle, au troisième cycle du primaire, puis une au premier et au deuxième cycle du secondaire pour vous montrer, en fait, qu'on qu réussit à traiter de ces sujets-là, euh, peu importe l'âge des enfants ou des adolescents. Euh, ta photo, ma photo, c'est une situation d'apprentissage euh, sur la, la diffusion des photos. On amène les enfants du préscolaire à s'interroger sur l'autorisation qu'ils devraient donner ou obtenir pour diffuser des photos euh, à l'aide de petites situations d'apprentissage très, très, très concrètes. Euh, par exemple, il y a un questionnaire interactif sur le site Web euh, qui demande si tu prends en photo euh, ton jouet, est-ce que c'est correct de le diffuser, as-tu besoin d'une permission pour ça? Puis on les amène à réfléchir, toujours, toujours à réfléchir pour se positionner. Euh, si tu prends euh, un ami en photo, est-ce que tu devrais cette fois-ci obtenir son autorisation avant de diffuser la photo? Ça, fait que ça vous donne une idée. Je reviens un petit peu sur les trois bulles de tout à l'heure. Arriver à avoir de l'information pour réfléchir, pour que l'élève, que l'enfant arrive à faire des choix qui sont éclairés, qui lui donnent de l'emprise sur son monde, plutôt que de lui dire « tu sais, une photo, on ne la diffuse pas ». Bien là, ça c'est plutôt une recette. Puis la recette, elle a ses limites. Quand les contextes changent, quand les époques changent, euh, on, on est un peu pris avec la recette quand c'est la recette qu'on a enseignée, alors que si on l'a enseigné à l'élève à se questionner, à s'interroger de la bonne façon et de, ensuite de passer à l'action, ça lui donne un, un plus grand pouvoir d'action. Premier cycle, euh, j'ai choisi celle-là, débrancher. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une lecture interactive euh, qui, euh, qui, euh, en, qui utilise la littérature jeunesse, en fait, pour traiter du temps d'écran. Euh, à travers différentes petites étapes. Donc, euh, oui, on traite de sujets du numérique, mais on peut quand même utiliser la littérature jeunesse pour euh, parvenir à nos fins, quoi. Euh, au deuxième cycle du primaire, il faut toujours vérifier si c'est une situation d'apprentissage. Euh, tout à l'heure, quand je vous disais que ça, ça peut couvrir assez large, c'est euh, sur les, les trucages dans les photos. Donc, euh, comment on arrive concrètement à se questionner sur euh, la véracité des photos qu'on peut voir. Donc, on, on présente différentes photos aux élèves, on les amène à se questionner, on les amène à essayer de, euh, de décrire les émotions. Pour, pourquoi on arriverait, à, pourquoi on, on diffuserait une photo Quelle émotion ça, ça, sur quel mécanisme ça vient interagir Quelles émotions sont suscitées quand tu vois une, une photo qui te paraît un peu bizarre, par exemple euh, euh, on a beaucoup vu les crocodiles là, sortir, sortir des égouts, là, puis il euh, y en a qui ont, propagé, qui, ont, qui ont rediffusé ça beaucoup en disant que c'était à Paris, puis que c'était la folie euh, des crocodiles qui sortaient un peu partout. Euh, je ne sais pas si vous avez vu la photo de la baleine sous le pont euh, aussi, là, disant que, euh, que c'était extraordinaire. Ça vient susciter une émotion de... Euh, comment dire? C'est spécial. Donc, on a tout de suite envie de la rediffuser. Ça vient jouer sur certains mécanismes. C'est d'arriver à d'amener l'élève à prendre conscience de ces mécanismes-là. Euh, troisième cycle, notre mur à nous. Euh, sur, on, on, vient, on amène les élèves à réfléchir sur euh, les différentes moi, méthodes de diffusion, de réfléchir les caractéristiques qui sont en lien avec les, les différentes méthodes de diffusion. Par exemple, euh, d'être conscient, si tu écris un journal intime, qui va lire ça? Qu'est-ce que tu peux mettre dans ça? Euh, euh, versus, si tu fais une publication, je ne sais pas, sur TikTok, c'est d'être conscient que tu, la diffusion de ce que tu vas y mettre va être complètement différente. C'est d'arriver à mesurer les impacts, euh, d'être conscient des choix que tu vas faire. Donc, euh, réfléchir à, euh, aux différents impacts que peuvent avoir différents lieux de diffusion. Euh, ça se peut ou ça se peut pas, c'est une situation qui a été faite pour le secondaire. Euh, euh, beaucoup en lien avec euh, la démarche scientifique. Donc, en, en début de situation d'apprentissage, on monte des trucages. C'est une, une publication sur YouTube d'un garçon qui fait toutes sortes de trucs avec du Red Bull qui sont euh, qui sont invraisem invraisemblables. Puis on amène les élèves à les refaire, puis finalement à se questionner sur est-ce que ce que j'ai ce que, ce que vu, est-ce que c'était réaliste ou pas. Donc, c'est d'arriver à développer des réflexes, des mécanismes pour euh, se prévaloir de. de de, de situations qu'on pourrait juger invraisemblables. Finalement, euh, anatomie d'une théorie euh, pour le deuxième cycle du secondaire. J'ai mis les années hein, pour, pour qu'on puisse faire la correspondance. Euh, euh, tout ce qui s'est passé en début de pandémie par rapport euh, à la 5G, la vaccination, la COVID, il y a beaucoup de gens qui diffusaient des fausses nouvelles, des photos qui mettaient en parallèle euh, des... des euh, des photos de, de cartes géographiques où on voyait où, où était la 5G, qu'on on faisait un lien avec où était la COVID, tout ça. Fait qu on vient vraiment euh, parler de complotisme euh, de façon très, très, très euh, explicite. Donc, voici des exemples de situations d'apprentissage qui, euh, qui amènent l'élève à réfléchir, à se, à se questionner, à questionner les autres à travers une réflexion, une réflexion éthique euh, pour arriver à dégager certains enjeux qui vont lui permettre d'augmenter son pouvoir d'action dans les différents contextes. Euh, Aimerais-tu ajouter quelque chose? Bien, en fait, euh, bravo. Merci. <rire> très bien, très, très intéressant. J'ai juste le goût de ramener un... On a utilisé le mot « ère du numérique », on écrit « citoyenneté ». Pour nous, c'est important, cette nuance ouais. de citoyenneté à l'ère du numérique par rapport au terme qui, qui est souvent utilisé, qui est « citoyenneté numérique ». Pour nous, la citoyenneté numérique, ça n'existe pas, okay? parce que on est un citoyen, pas un citoyen différent quand on est dans le numérique, c'est la même personne, c'est la même citoyenneté qu'on exerce. Mais cette citoyenneté s'exerce à l'ère du numérique et ça, ça vient drastiquement changer ou influencer la manière d'exercer cette citoyenneté, que ce soit dans, dans, la, dans la vie réelle, dans les rapports avec les autres ou à, à travers le, le numérique, et tout ça est, inter, est interrelié de toute façon. Donc c'est cette idée-là qu'on on a voulu amener, mais aussi se distancer de mouvements. En 2018, il y avait des, une approche américaine euh, portée par un rebel, un, un, un, un scientifique américain, qui, euh, qui avait amené euh, neuf dimensions avec des recettes pour chaque dimension sur comment faire pour former des bons citoyens, euh, des bons citoyens numériques. Et nous, ce qu'on voulait, c'est se distancer d'une approche de bon citoyen, mais plutôt s'approcher vers, vers un développement de quelles compétences qu on a besoin de développer chez les citoyens pour qu'ils soient capables de l'exercer pleinement et entièrement cette citoyenneté, pas en fonction de mes valeurs comme adultes, mais en fonction de ce que chacun veut devenir pour euh, s'autodéterminer. Donc, euh, c'est une petite nuance, mais qui est fondamentale, mais qui vient teinter tout ce que Jean-François vous a présenté. Euh, oui, ouais, qui est beaucoup en lien avec justement cette approche d'augmentation, de, de, de pouvoir, d'action. Je euh, reprends est... le terme que, que tu disais Anne tout à l'heure, empowerment, c'est l'autonomisation, mais en anglais, ça a l'air euh, plus punchy, mais en français, c'est cette même idée-là, de pouvoir d'action dont tu parlais. Oui. Puis, euh, tu sais, quand on, on ramène vraiment des mots très, très simples, on essaie d'éviter la recette, on, on essaie de privilégier la réflexion. Euh, parce qu'on pense que quand les, quand les contextes changent, quand les, le temps passe, les, euh, les recettes s'appliquent moins. Euh, du, je trouve que l'exemple du partage de données euh, personnelles est excellent. Euh, si on dit aux gens « ne partagez pas vos données sur Internet euh, », c'est mal. Oui, euh, ça. Euh, ça devient difficile de réserver des billets de théâtre, là, alors que ça, ça peut être tout à fait acceptable. Quand on dit euh, « euh, de passer deux heures de temps d'écran euh, », c'est trop. Bien, quand on bascule en pandémie et qu'on doit assister à ces cours pendant plusieurs heures, la recette ne s'applique pas. Alors que la réflexion, elle, elle est toujours, toujours d'actualité et elle nous permet de faire des bons choix. Donc, c'est l'approche qu'on essaie de privilégier toujours, toujours dans, les, dans les situations d'apprentissage. On n'est pas allé en profondeur dans, dans aucune d'elles, mais si vous y allez et que vous gardez ça en tête, vous allez voir, c'est très, très clair. L'idée, ce n'est pas de proposer des recettes, mais c'est vraiment de développer des contextes qui permettent de réfléchir à ces actions. Dans les trois actions qu'on avait tout à l'heure, euh, qui, euh, euh, qui euh, ouais, je voulais les dire comme il faut dans le bon ordre, être conscient, réfléchir, agir. pour nous, ça, c'est aussi vrai au plan intellectuel qu'au plan affectif. C'est en parallèle les deux, travailler les deux en parallèle, être conscient, oui, des enjeux, des, des mécanismes, de comprendre ce qui est en jeu, tout ça, mais aussi comprendre, euh, être en conscient des émotions que je ressens, de, des émotions que ça suscite chez les autres, de ce qui est véhiculé à travers ça, de voir, OK, quels sont les, les mécanismes de régulation émotionnelle que je peux enclencher, que je peux prendre conscience de ça pour être capable de réfléchir sur ça sein au plan intellectuel qu'au plan affectif. Donc, c'est de le faire les deux en parallèle en même temps. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci.